Mon tour du monde que j'ai entamé, il y a de cela plusieurs mois, pour une période de 12 mois. Donc j'ai décidé, euh, suite à la deuxième vague de confinement, donc ça va dépendre de quand tu vois cette vidéo, donc peut-être que euh, quand, on sera, quand tu vas voir cette vidéo, on sera déjà rendu à je ne sais pas combien de temps, vu que je tourne les vidéos en avance bien évidemment. Suite à la deuxième vague de confinement, j'ai euh, décidé tout simplement ben, de quitter le Canada. Donc je me suis dit pendant à peu près deux ans, chaque six mois, je vais faire un petit tour du monde. Donc, je me suis donné deux ans pour euh, faire tous les continents du monde, en fait. Donc, aller dans différents pays. Bien évidemment, pas faire tous les pays, mais aller euh, voilà, dans, dans, sur tous les continents euh, qui existent, en fait, tout simplement. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler un peu ben, de mon retour d'expérience, ben, des, des, des villes que j'ai visitées. J'en connais très certainement euh, beaucoup parmi celles-ci. Euh, des avantages et des inconvénients de voyager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 Aussi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment j'ai pu mettre en place un système qui me permet aujourd'hui de voyager à travers le monde et ce, à moindre coût. Dans cette vidéo... On se retrouve voilà à la villa euh, à Bali. Donc, je suis venu ici pour plusieurs mois afin de développer de nouveaux projets, euh, notamment dans la construction immobilière. Donc, je te ferai des vidéos à ce sujet-là. Et également, si tu as des questions, n'hésite ben, pas à poser, à les poser dans les commentaires. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler un peu ben, des villes que j'ai à visiter. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près 9 mois que je voyage un peu partout. Et euh, voilà, comment ça se passe Quels sont les endroits que j'ai visités euh, quels sont les avantages et les inconvénients, comme je te l'ai dit, et surtout, ben, ce vers quoi je m'en vais, quelles sont les prochaines destinations que je vais faire. Donc, on sort de l'été 2020. Oui, c'est ça, été 2020. Euh, donc, c'était en juillet. Donc, juin-juillet, on est à Montréal, déconfinement on est content donc on sortait déjà de quatre mois de confinement hein. c'est à dire c'était vraiment violent donc quatre mois à la maison et vu que moi je travaillais beaucoup bah, je sortais pas hein. c'est à dire j'étais vraiment comme en prison quoi donc dès qu'on est sorti là j'ai pris ma fiancée je lui ai dit écoute euh, lâche ton boulot là on part on part donc on a fait un premier voyage on était on est allé euh, à toulouse au mexique vraiment c'était formidable hein. donc euh, ça m'a permis ça m'a permis vraiment de de découvrir le mexique et figure toi que on n'était pas supposé aller au Mexique qu'est ce qui s'est passé c'est qu'on devait aller à Cuba malheureusement le vol a été annulé sans qu'on nous prévienne donc on s'est pointé à l'aéroport comme des idiots Vol annulé bon j'étais pas il y disputes etc et euh, je me suis dit ben c'est où que je peux aller en fait finalement où est-ce que j'ai pas aller et c'est là que j'ai décidé ben, d'aller au Mexique en fait parce que j'ai vu qu'il y avait le Mexique d'ouvert j'ai dit allez let's go on va au Mexique j'arrive au Mexique hasard, voilà, je fais des stories où je dis que voilà, je suis au Mexique et, et c'est là que je rencontre des agents immobiliers qui m'ont permis d'acheter un terrain de 5000 m2 sur lequel je vais construire 5 villas avec un de mes partenaires. Donc, comme quoi, le hasard fait bien les choses. Donc, j'arrive au Mexique, je profite, voilà, je rencontre des personnes, on fait la fête et bien sûr, on fait une acquisition immobilière. Suite à ça, je reviens au Canada pour reprendre mes affaires et là, je décide ben, tout, tout simplement ben, de quitter le Canada pour plusieurs mois. Notamment pour le fait que bah, j'ai prévoyais d'aller en Afrique, pour, euh, au Cameroun notamment, pour développer une nouvelle activité. Donc c'est là que je passe par la France. Donc je m'arrête à Paris. Euh, là, c'est vraiment euh, Walking Dead, hein. c'est-à-dire c'est personne dans la rue. Vraiment, c'était vraiment euh, euh, très, très, très compliqué euh, là-bas. Donc je plains vraiment les Parisiens en ce moment parce que je, franchement, force à vous, parce que là, c'était vraiment chaud. Quoi. Bon, ça m'a pas empêché quand même de voir mon frère, de voir la, des, des amis et tout. Voilà. On a fait des, des petits apéros. Dans mon dans mon appart j'avais loué un bel appart dans le 16e mais c'était vraiment cool hein. tout ce que je toutes les dépenses que j'ai fait je les ai faites grâce à une astuce que je vais te partager à la fin de cette vidéo parce que j'ai eu l'opportunité de couper tous mes crédits pendant un an et de vivre pleinement de tous les cash flows et du capital lié à l'investissement immobilier donc on passe à peu près deux semaines à, à paris et là on part un mois et demi à Montpellier donc dans le sud de la france où j'ai ma belle famille on va pareil voilà bon c'était un peu moins walking dead mais, bon, quand même, on était confinés, mais voilà, on a passé du bon temps en famille. On avait d'abord pris un appartement au centre-ville. Bon, finalement, il y a eu un dégât des eaux. Heureusement que j'ai intervenu parce que j'ai évité le drame au propriétaire de l'appartement. Suite à ça, on a déménagé juste à côté de chez ma belle famille. Donc, c'était très simple de, de se voir, de, de, de déjeuner ensemble, etc. Donc, c'est là où justement, on a passé un mois et demi. Et suite à ça, ben, la grande aventure et le grand retour au Cameroun, où j'ai passé près de quatre mois. Donc je suis retourné à Douala, donc là on a vu la famille, j'ai pu lancer mes activités. J'ai fait mon premier séminaire à Douala qui s'appelle le Quantum Summit, donc Quantum Empire qui est ma deuxième société, qui est spécialisée justement dans le marketing digital pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Et voilà, on a fait un événement où il y avait près de 100 personnes et ça a vraiment officialisé mon retour au Cameroun à travers cette entreprise. Donc on a fait des grosses campagnes publicitaires dans tout Douala. Donc je pense que voilà, ton téléphone il a dû chauffer pendant près de deux mois. Donc c'était assez, euh, assez intéressant. Euh, J'en ai profité pour aller à Kribi. On a loué la, la Maison Blanche où j'ai tourné pas mal de vidéos aussi avec mon équipe. Yaoundé également. Et j'ai également eu l'occasion de faire de, de nouvelles acquisitions en termes de terrain. Parce que moi j'ai pour projet de développer des projets immobiliers avec du digital. C'est-à-dire je vais utiliser le digital pour promouvoir mes biens immobiliers, notamment dans la location courte durée. Donc, Suite à ça, euh, bon voilà, j'ai également eu pas mal de problèmes au Cameroun, donc je t'en parlerai justement, ben, des aléas en tant qu'entrepreneur lorsque tu fais affaire au Cameroun, c'est pas évident et voilà, je pense que j'aurai pas mal de, de conseils à te donner à ce niveau-là. Suite à ça, ben, on a fait avec ma, ma fiancée, on a fait un détour à Zanzibar en passant par Addis Ababa en Éthiopie, donc là franchement c'était magique. Hein. Donc on est parti là-bas pour son anniversaire, les, franchement je pense que c'était les meilleures vacances que j'ai jamais faites. Donc on a passé 10 jours là-bas, c'était vraiment top euh, Pareil, je pense que tu as dû voir un vlog Ou même si tu vas sur ma story Instagram Tu vas voir euh, les, les expériences qu'on a eues là-bas euh, Enfin voilà, vraiment Zanzibar, je te recommande euh, Suite à ça, retour au Cameroun Et là, on est parti à Dubaï Pendant à peu près un mois aussi Donc là, ça m'a permis de redécouvrir Dubaï Parce que j'étais allé à Dubaï euh, il y a de cela quelques années Mais là, c'était dans un contexte euh, Différents Voilà on avait un très bel appart euh, Vu sur euh, la marina euh, Très inspirant Moi franchement j'aime beaucoup Dubaï Parce que Dubaï c'est une ville Où Enfin bon, moi je sais pas pour, pour moi ça me remet les idées en place en fait Parce que tu vois tout est tellement grand Tout est tellement euh, Exagéré Que tu te dis non il faut que je travaille pour pouvoir Avoir de gros résultats Enfin je sais pas comment t'expliquer Et beaucoup d'entrepreneurs me rejoignent dans ça C'est que quand tu vas à Dubaï, tu respires en fait, tu te dis non mais là c'est une ville, j'y vivrai pas là-bas, jamais de la vie, tu vois, même si j'ai ouvert une activité là-bas. Mais je me dis Dubaï, c'est obligé que j'y aille au moins une fois par an entre guillemets pour juste me remettre les idées en place parce que des fois quand tu as des coups de mou, tu es là comme ça tu te dis OK machin, c'est tranquille et tout et tout. Tu vas à Dubaï rien qu'en discutant avec des entrepreneurs, tu te dis là, j'ai du boulot parce que là-bas les gars, ils sont vraiment chaud bouillants. surtout les français qui sont là-bas, les francophones qui sont là-bas. Contrairement à ce qu'on dit sur les Français, que oui, les Français, ils aiment râler, c'est des machins, ceci, ce, cela. Tu vas là-bas, tu as des tueurs. Tu as des tueurs vraiment et vraiment, moi, j'aime beaucoup ça pour ça, rien que pour le réseau. Et Aussi, voilà, c'est une très belle ville. Il y a beaucoup de services, euh, il voilà, est top. Voilà, c'est vraiment pas mal. Suite à ça, ben, on a justement euh, séjourné à Jakarta pendant 5 euh, jours parce qu'on avait 5 jours de confinement. Donc, j'ai décidé d'aller à Bali, en Indonésie, pardon, pour justement ben, venir suivre... Mes projets immobiliers euh, donc construction d'une villa qu'on va te présenter également et euh, voilà on est on a séjourné à jakarta pendant cinq jours malheureusement on était confiné mais bon on s'est offert vraiment une suite au c'était au Marriott suite exécutive vraiment top hein. genre on avait la vue sur tout jakarta vraiment vue panoramique c'était juste incroyable donc on te mettra également des images par rapport à ça et là on se retrouve justement à bali où je suis venu rester plusieurs mois justement pour suivre des projets immobiliers. Maintenant qu'on a à Bali, qu'est-ce qui va se passer après Bali Donc, une fois que j'aurai terminé mon séjour ici, on a décidé de retourner au Cameroun en France pour récupérer nos affaires, bien évidemment. Et après, on va aller au Mexique. Mexique où je dois finaliser l'acquisition de mon terrain et préparer la construction de cinq villas de luxe au Mexique. Donc, pareil. Là, je te ferai également des... Des, des pas mal de, de, de, de vidéos, je t'invite aussi à me suivre sur Instagram car je partage pas mal de contenu à ce niveau-là. Par la suite, j'ai prévu d'aller à Miami pour rencontrer euh, des personnes aussi, pour des opportunités d'affaires. Je t'en parlerai parce que bientôt voilà, on, on prévoit de, de lancer du contenu en anglais et de lancer même des formations pour le marché américain, donc je dois rencontrer des personnes à Miami pour, pour cela. Et de Miami, dont j'ai prévu de rester à peu près, euh, je pense, euh, une dizaine de jours à Miami, idem au Mexique. Puis de Miami, je vais partir dans l'Ohio où j'ai tout récemment investi deux immeubles. J'ai acheté deux immeubles là-bas. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est de partir bah, voir déjà les immeubles parce que là, je les ai achetés à distance. Je les ai achetés en étant à Dubaï. Hein. sur un coup de tête. C'est-à-dire, j'ai discuté justement avec des personnes qui sont à Dubaï, qui ont investi en noyau donc euh, j'y pensais déjà depuis un moment mais là ça m'a tu vois ça m'a rêvé je me suis dit non mais les gars ils sont trop chauds j'ai pris mon téléphone j'ai euh, recontacté euh, l'agent immobilier il m'a envoyé trois quatre biens j'en ai sélectionné deux boum j'ai acheté directement donc là l'idée c'est d'aller sur place pour voir les biens pour connaître le marché et aussi pour pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités à nos participants et ben Fin du parcours, ce sera bien évidemment à Montréal. Donc je prévois de retourner à Montréal d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, très clairement. Voilà. Pour remettre les choses à plat. Voilà, retrouver mon bureau, retrouver mon chinois, déménager également, rencontrer mes participants parce qu'il y a bon nombre de nos participants qu'on a accompagnés à distance. Donc là, ça va être l'occasion ben, de les rencontrer physiquement. Si la situation le permet d'organiser des événements pour pouvoir ben, accompagner bon nombre de personnes. Et euh, voilà, donc je pense passer à peu près 4 à 6 mois au Canada. On espère que la situation sera mieux d'ici là. Mais tout de suite après, je vais repartir. Je vais repartir. Voilà, là j'ai prévu de refaire un 6-9 mois de voyage vers d'autres destinations. Donc là, on ira plus du côté de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, Singapour également. Bien sûr, un passage à Bali, l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, tout ça, ça c'est des coins que j'ai pas encore visités. Euh, donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça qui est prévu Donc l'idée pour moi c'est vraiment de pouvoir voilà, faire un tour du monde en deux fois Et grâce à l'immobilier Et figure-toi justement, comme je t'ai dit en début de vidéo, que j'ai pu financer ça Oui, grâce à mon cash au moins en partie Grâce à mes acquisitions Parce que qu'est-ce qui s'est passé lorsque euh, il y a eu cette euh, cette crise du Covid C'est que bah, les banques elles étaient plus flexibles par rapport au crédit immobilier et les banques, il y a certaines banques qui proposaient aux investisseurs de couper leur crédit pendant une période définie. Donc moi voyant ça, je me suis dit bon, à un moment donné on va prendre, on va prendre si on vient te servir de l'argent comme ça sur un plateau, tu ben, dis pas non. Donc même si je n'en avais pas besoin réellement, je me suis dit bon, là on va se faire un kiff pendant un an. Bon, j'ai dit aux banques, là c'est chaud et effectivement ça a été chaud parce que j'ai eu un problème avec un locataire. J'ai dit aux banques, écoutez, là, j'ai un problème avec un locataire. Ce n'est pas sûr que je puisse payer. Donc, on peut s'arranger à ce que ben, vous coupiez mon crédit pendant un an. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que tout le capital, enfin, tous les loyers, je dirais qu'ils s'encaissent pleinement. Ce qui me permet justement de financer les déplacements, les voyages, etc. Et voilà, et finalement, de profiter un peu de, de l'immobilier parce que ce n'est pas le tout d'investir. Mais à un, moment, à un moment donné, tu peux te dire, voilà je peux, peux m'accorder un an « sabbatique » entre guillemets, pour pouvoir justement voyager, ça m'a permis vraiment de passer du temps avec ma famille, de revoir ma grand-mère, idem pour ma fiancée, elle a revu ses, ses, ses soeurs, ses, voilà, tout le monde, donc tout le monde vraiment était euh, content. Et comme quoi, il faut des fois transformer les situations difficiles en opportunités. J'aurais pu rester chez moi, moi, la même moi à fond en disant, ouais, on est confiné, on est enfermé, etc. Mais je suis tout de, tout de suite passé en mode la bah, solution, que faire en fait Maintenant, quels sont les désavantages Les désavantages de justement de. De, de voyager dans ce dans ce contexte là c'est que voilà les tests pcr se faire curer le nez tout le temps c'est vraiment c'est et c'est vraiment vrai business hein. à zanzibar j'ai payé 500 dollars de test pcr j'ai dit là les gars vous êtes forts 500 dollars de test pcr pour quatre tests chapeau les gars franchement business à fond voilà donc se faire curer le nez tout le temps franchement c'est pas agréable Distance, distanciation bien évidemment, voilà, c'est pas évident et tu as toujours un peu cette peur parce que voilà, tout le monde est masqué, tu, tu, tu baignes dans une atmosphère incertaine. Moyennement, moi, je suis en mode où, tu sais, je me dis, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc je préfère prendre le risque de vivre des expériences, voilà. Bon, après le Covid, je l'ai chopé comme tout le monde, bien évidemment, mais voilà, on fait attention lorsqu'on voyage, etc. Euh, un autre désavantage aussi de, de voyager comme ça, c'est que ben, tu perds un peu tes repères moi qui ai une certaine routine une certaine routine en fait euh, quotidienne on va dire quand je suis en morale je sais que voilà je fais mes rituels le matin dans l'autre chambre après je vais au bureau voilà j'ai un bureau je suis seul euh, voilà je peux produire mes vidéos je peux travailler passer mes appels et tout là tu es dans un contexte où voilà tu es avec du monde enfin, notamment quand tu es en famille tout ça c'est pas évident euh, euh, lorsque tu voyages, voilà, tu dois t'acclimater à l'endroit où tu es, tu dois aussi découvrir les personnes, apprendre à connaître les personnes et aussi il y a beaucoup de décalage horaire, là rien que par rapport au Canada, j'ai 12 heures de décalage horaire par rapport à la France, 6 heures de décalage je crois Cameroun pareil, donc c'est vraiment infernal, donc je, je travaille la nuit au lieu de travailler la journée, donc ça aussi c'est un problème maintenant, quels sont les avantages de t'en passer deux euh, honnêtement ça ne coûte pas cher parce que bien évidemment l'hôtellerie down le tourisme dans les compagnies aériennes down donc derrière tu saisis beaucoup de très belles opportunités avec les billets d'avion avec les séjours même des même des halls inclusifs voilà on était dans un hôtel au Mexique euh, on a payé 50% dans un hôtel vraiment euh, qui à la base coûte je sais pas combien la nuit donc tu peux vraiment bénéficier de ce de ce type d'avantage là idem pour les billets d'avion comme je t'ai dit euh, et le deuxième avantage oui bon tu as, as l'avantage sur l'aspect financier le deuxième avantage c'est que vraiment tu profites à fond en fait, tu profites à fond parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, euh, tout est accessible, il y a beaucoup moins de monde. Moi qui aime pas trop quand il y a trop de monde, qui n'aime pas trop le bruit, tout ça vraiment c'est top c'est top. parce que voilà, tu sais que tu vas dans les magasins, il n'y a personne, tu as, tu fais pas trop la queue, etc. tu vas dans des restaurants, il n'y a pas trop de monde, etc. donc franchement tu kiffes en fait, c'est comme si tu es seul au monde en fait, parce que la plupart des gens ne peuvent pas voyager, toi tu as le, le privilège entre guillemets de voyager si je peux dire et franchement tu profites à fond. Et honnêtement, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Crise ou pas crise, à un moment donné, prenez du temps pour voyager. Ça vous ouvre l'esprit. Vous découvrez plein de choses, de nouvelles personnes. Et franchement, c'est une expérience que vraiment je souhaite reproduire l'année prochaine. Et franchement, j'espère je que vous me suivrez par rapport à ça avec mon équipe. Car on vous fera découvrir d'autres endroits par rapport au pays justement que je vous ai cité. Et voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment... J'ai été mené à faire ce mini tour du monde parce que ce n'est pas terminé. Là, je prévois de rentrer au Canada pour quelques mois avant de repartir vers de nouvelles destinations. Si tu souhaites également savoir comment investir en immobilier afin de, comme moi, bénéficier de certains avantages par rapport au crédit pour pouvoir voyager à moindre coût, je t'invite à nous rejoindre dans notre prochaine masterclass. Tu trouveras le lien juste en dessous. Tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier au-delà de gagner de l'argent. On a réussi à bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux à venir. C'est fort, de global investissement. N'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.